Bon, troisième point, la justice est la tâche de tous les agents de Monroe. je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, la, la position intersectionnelle, seuls les, seul les concernés ont droit à la parole, toute parole est l'expression d'un rapport de pouvoir. C'est un truc qui vient un peu du marxisme, l'idée que c'est un peu la, la théorie et la politique du soupçon, c'est-à-dire que toute parole qui se prétend altruiste est forcément fausse et cache... Euh, euh, masque la, la promotion des, des intérêts de classe ou quelque chose comme ça. Donc, euh, toute parole euh, ne peut être que l'expression d'un rapport de pouvoir, mais ça veut dire que les paroles ne sont plus l'expression d'une vérité objective. Donc, remplacement de l'idée d'objectivité par une pluralité de, de, de récits. Euh, et Crenshaw, donc, Crenshaw cite avec approbation une phrase qui est euh, l'objectivité. L'idée d'objectivité est elle-même un exemple de la réification euh, de la pensée masculine blanche. Donc euh, comme quoi euh, l'objectivité, c'est un piège, il ne faut plus parler d'objectivité etc. Donc euh, le dogme, euh, la, la libération d'une certaine catégorie sera l'œuvre de cette catégorie elle-même. Ça ne peut pas être l'œuvre d'autrui. et le résultat, c'est que euh, on doit se soucier de, de toute euh, parole autre que celle des entre guillemets concernées eux-mêmes. L'animalisme est définitivement une sous-lutte, puisque les animaux ne peuvent pas parler eux-mêmes, pour, pour eux-mêmes, ou quand ils parlent, ils n'ont pas la force de, de, de, de se battre pour ça. Et donc les animalistes, eux, ils ont que très peu d'autorité, c'est pour ça qu'ils sont en position de faiblesse face aux autres, aux autres luttes. Ce ne sont que des alliés, ce qu'on appelle les alliés, mais pas les concernés eux-mêmes. Les objectifs de la lutte tendent à se limiter à la non-ingérence, parce que l'ingérence porte le... Le saut du mal, aucune ingérence ne peut être une ingérence euh, euh, généreuse, altruiste. Les victimes qui ne peuvent se libérer elles-mêmes sont soit niées, soit implicitement méprisées. Et quelque part, ça rejoint le mythe de la noblesse du, du, du puissant. et L'impuissance est vécue comme un signe d'infériorité. Je cite ce qu'on qu dit toujours, souvent que... Le soulèvement du ghetto de Varsovie a en quelque sorte sauvé l'honneur des juifs qui ont refusé de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons, on dit souvent. C'est-à-dire que le fait de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons, c'est quelque chose d'humiliant, de, de, de déshonorant. Et que, enfin, je ne critique pas le fait qu'ils se soient soulevés au ghetto de Varsovie, mais je veux dire, cette symbolique-là qu'on qu y voit, je la trouve assez assez suspecte. Je pense que l'honneur des Juifs aurait été tout aussi sauf euh, si ce n'était pas soulevé. Le marxisme donc, a voulu abolir la question de l'éthique, remplacée par des, des lois historiques scientifiques abo aboutissant à l'abolition de toute contradiction entre la société et l'individu. Donc l'éthique devenait inutile. Toute affirmation d'éthique est suspecte. Le marxisme n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné, euh, et tout progrès, réel dans la société ne peut, ne peut être fondée, enfin que sur le souci de l'autre. Je ne dirais pas que c'est que parce qu'on est gentil, mais c'est un ingrédient, je pense, essentiel dans le, le progrès dans la société. Et tout agent moral est concerné par tout, c'est qu'on n'est pas concerné que par nos propres, euh, nos propres problèmes. S'il n'y a pas de vérité objective, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, en tant que non-automobiliste et non-femme, je ne peux pas dire qu'il y a une plus, une plus grande légitimité des femmes à se libérer que des automobilistes à se libérer des, des, des radars. C'est parce que j'ai une certaine autonomie de jugement extérieur, parce qu'il existe une réalité objective que j'essaye d'appréhender, que, je, je, que, que je fais une différence entre ces, ces deux luttes. Il euh, y a aussi le fait que quand une lutte, la manière dont une lutte est menée concerne les autres luttes. Si, euh, si les, les Roms, par exemple, à l'époque des, des, des, des camps nazis, euh, avaient dit, euh, si ça se trouve, il y en avait qui disaient euh, « euh, Oui, nous sommes des Tziganes, nous, nous ne sommes pas des Juifs. » Bon, euh, ça se comprend pour sauver leur peau, quoi. Mais il n'empêche que ça concerne aussi les Juifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y euh, que, que, que a rien à redire de la part des Juifs au fait que, que les, les Roms aient pu dire ça de la même manière. Euh, euh, les personnes qui sont d'origine immigrée mais qui sont de nationalité française, j'en ai vu qui disaient euh, « euh, la police elle n'a pas le droit de nous traiter comme ça, on est des Français quand même bon, ». C'est un phénomène extrêmement, extrêmement fréquent. Bon, C'est clair que quelqu'un qui, qui est euh, immigré non français peut dire euh, « dites donc, euh, vous êtes en train de m'enfoncer là ». Quand les antiracistes euh, protestent contre leur, le... Euh, ce qui a été contre le fait de, de traiter euh, Tobéra de singe en disant « Non, non, non, les humains ne sont pas des singes eh », et ben les animalistes ont le droit d'objecter et de dire « Dites donc, euh, ce que vous dites là, ça nous concerne aussi ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... de, de les concernés ne sont pas que les objets euh, nominaux de l'oppression. De, de, de Par ailleurs, il y a souvent les... les les... Il y a une complexité de l'histoire qui fait que, que, que certains groupes qui sont oppresseurs par certains côtés sont aussi des opprimés. Euh, les pieds noirs, euh, parce qu'ils sont considérés comme étant des oppresseurs, de la guerre d'Algérie, ils ont été expulsés à la fin de la guerre d'Algérie, ils ont dû revenir en France, c'était des personnes d'origine européenne qui étaient établies en Algérie. On a, toute la gauche a considéré que les pieds noirs, c'est des fascistes, c'est des... C'est des colonisateurs, ils sont du mauvais côté de l'histoire, y compris les gens qui avaient grandi en Algérie et qui devaient changer de pays, etc., qui n'étaient pas du tout particulièrement euh, racistes, etc., mais qui ont perdu leur, euh, le, le pays où ils ont grandi. Ça a été une, un grand drame pour eux. Un certain nombre qui ont voulu rester là-bas ont été torturés immédiatement par le, le nouveau pouvoir en Algérie, mais il ne fallait pas les défendre parce que c'était… Euh... Donc euh, le, cette limitation arbitraire du, du, du groupe des concernés, elle euh, amène à une cécité envers beaucoup de... Par ailleurs, le groupe des concernés, par exemple, euh, euh, les femmes, moi ce que je vois, c'est que il y a des femmes qui sont d'accord avec le point de vue intersectionnel, d'autres pas. Mais celles qui... Ça, ça amène à ce que celles qui sont d'accord avec le, le pouvoir intersectionnel mènent une lutte acharnée pour faire taire les autres. Donc ça amène à des luttes... Euh, euh, interne dans, dans les groupes, parce que qui a droit au pouvoir devient un enjeu. Qui a droit à la parole devient un enjeu de pouvoir. Alors que si on accepte que tout le monde a droit à, à la parole, euh, il n'y a, a plus cet enjeu. Mais cet enjeu a été créé par cette, cette, cette vision-là. Évidemment, la question animale, elle n'a plus sa place là-dedans. Alors je note que il y, a, il y a du bien, évidemment, dans cette euh, vision intersectionnelle qui dit qu'il faut écouter les concernés. Il est salutaire d'insister que les victimes d'une oppression ont une compétence particulière pour en parler. C'est une évidence c'est une évidence qui n'est souvent pas perçue, qui est souvent niée et qu'il faut absolument promouvoir. Donc il est salutaire de noter que les discours et les uns des autres traduisent aussi des rapports de pouvoir. Donc moi je ne suis pas en train de nier cette réalité. Mais par contre, il est mortel d'en conclure que la raison et l'objectivité doivent être abolies et que seules doivent subsister l'accumulation des récits euh, des diverses catégories d'opprimés qui ne peuvent être soumis à aucune critique et aucune réflexion euh, critique euh, cherchant une objectivité. Et en particulier, il est parfaitement légitime que les animalistes euh, fassent ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de critiquer la manière dont sont menées actuellement les luttes antiracistes, antisexistes, etc.